Bonjour Monsieur le Préfet, Madame et Monsieur le Directeur. Merci de vous être rendu disponible ce matin dans le cadre de cette audition. Euh, avec mon collègue Hugo bernal nous sommes rapporteurs d'une mission d'information euh, sur euh, l'impact qu'aurait la réorganisation de la police nationale. Euh, sur la police judiciaire, en particulier sa départementalisation, c'est dans ce cadre que nous souhaitons vous interroger. La préfecture de police de Paris a une organisation qui lui est propre, et notamment, euh, vous avez sous votre responsabilité, monsieur le préfet, deux euh, directions, euh, une de PJ et, et, et une de sécurité publique. Euh, on aimerait bien que vous nous décriviez le fonctionnement de la, de la préfecture de police, voir comment euh, s'organise cette, comment comment cette spécificité. Donc dans le cadre de propos liminaires, on propose de répondre... Voilà, présenter votre, euh, le fonctionnement de la l'APP, euh, ce que vous avez aussi euh, compris de la, de la réorganisation en cours, si vous avez un avis sur, sur ce sujet, puis ensuite on vous posera des questions mon collègue et moi-même. Merci. Voilà. Mais merci, merci Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. C'est ah, l'autre micro. Ah, c'est l'autre micro. D'accord. Voilà, merci, merci. Monsieur le rapporteur, donc, Madame la, la, la rapporteure, donc, juste, euh, oui, je vais faire en propos liminaire peut-être une présentation, effectivement, mais, mais les, les directeurs pourront s'exprimer aussi hein, sur le. Là, on va dire la mission police judiciaire à la préfecture de police de Paris. Donc, je vais revenir rapidement pour ce qui me concerne sur l'organisation. Puis, je pense que ce qui vous intéresse par rapport à la mission qui est la vôtre, c'est le rôle qu'a le préfet de police dans l'animation de tout ça. Je pense que c'est ce qui vous intéresse par rapport à l'objet de votre mission et à la réforme. Et puis, on pourra y revenir dans les questions posées. Mais je crois que le cœur du sujet pour vous, il est plutôt là. Mais c'est vrai qu'il y, y a un préalable à faire, évidemment, sur l'organisation de la, la préfecture de police de Paris, qui est un modèle plus intégré que ce qu'on trouve sur le reste du territoire national. Euh, dans le monde de la police nationale. C'est un modèle qui est plus intégré dans la mesure où, euh, en tant que préfet de police, moi, j'ai euh, autorité sur toutes les directions euh, des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et des directions administratives, hein, euh, mais aussi des directions de, de, de services actifs de la police nationale, puisque euh, Mme Tomatis, qui est à ma droite, donc la, la directrice de la DESPAP et M. Christian Sainte, le, le, le directeur régional de la police judiciaire donc, euh, sont des directeurs des services actifs de la police nationale, donc organisés euh, comme une administration centrale. Euh, et euh, donc moi, je suis, je, je suis le, leur patron direct le préfet de police et le patron de l'ensemble des, des directeurs. Euh, j'y reviendrai dans l'articulation, évidemment, avec l'autorité judiciaire, hein, puisque je ne suis pas en charge de mener la politique judiciaire. Évidemment, j'y reviendrai. Euh, D'abord, rapidement, hein, euh, l'organisation de la mission police judiciaire à la préfecture de police, elle repose sur ces deux directions. Donc, avec euh, donc la, la, la, la direction régionale de la police judiciaire. Donc, le directeur, je pense, la, la, la présentera plus en détail. Hein, mais c'est une direction qui est plutôt en charge euh, de la grande criminalité, de la délinquance importante, euh, de la délinquance financière euh, importante, et qui est organisée euh, avec une direction. Euh, régionale qui est euh, au, au 36, euh, au Bastion, hein, euh, anciennement 36 qui est, qui est des orfèbres, et qui comporte un certain nombre de, de bureaux centraux, hein, de brigades centrales, et puis une déclinaison territoriale. Dans chacun, euh, de, dans Paris, il y a trois districts de police judiciaire, et euh, dans les départements, puisque vous savez que le préfet de police est compétent dans, dans quatre départements, hein, donc le, le 75, euh, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, donc dans quatre départements, il y a des services départementaux de police judiciaire. Bon. Euh, et donc et qui traite un certain nombre d'affaires, le plus souvent d'ailleurs dans le cadre d'un protocole de répartition de compétences euh, qui euh, est, est, est acté entre la DESPAP et la DRPJ et qui est validé par les parquets. Hein. Donc il y a autant de protocoles qu'il y a de parquets euh, de, de départements en réalité. Euh, donc euh, évidemment, moi, je n'interfère pas dans cette répartition de compétences, hein, que les choses soient claires. Hein, je n'interfère pas euh, là-dedans. Donc ça, c'est la DRPJ, mais monsieur le, le, le directeur... Il y reviendra. Euh, côté euh, DESPAP, on a une organisation qui est en fait... Euh, et donc la DRPJ a une organisation qui est très proche euh, de ce qu'est la direction centrale de la police judiciaire au plan euh, national. Euh, et puis on a la DESPAP, qui est, une, qui est la direction de la sécurité publique, euh, qui opère sur le territoire de la préfecture de police de Paris, qui a à sa tête la directrice, qui a dans chaque département des directeurs territoriaux, donc il y en a un pour Paris, il y en a un pour le Val-de-Marne, un pour la Seine-Saint-Denis et un pour les Hauts-de-Seine, euh, qui sont donc des directeurs territoriaux de, de, de, de, de la DESPAP, hein, donc de la sécurité et de l'agglomération. Euh, et euh, ces euh, directeurs ont sous leur autorité, un peu comme les DDSP dans les départements de la, de la police nationale, euh, des sûretés, hein, donc nous avons des sûretés territoriales qui sont implantés dans, dans chaque euh, département et qui donc ont pour mission principale évidemment des affaires en matière de police judiciaire et euh, la mission police judiciaire est également exercée dans chacune des circonscriptions de euh, l'agglomération. Donc il y a 79 circonscriptions. Et dans chaque circonscription, nous avons des SAIP, hein, des services d'investigation de, de proximité. Alors le A, je... c'est voilà, service d'accueil, d'investigation et de proximité, euh, qui traite donc le, le, ce qu'on appelle, qu appelle, même si je n'aime pas du tout ce terme, le petit judiciaire, enfin le, voilà, le, le, le judiciaire courant. Donc c'est une action qui est menée donc, par les SAIP dans les commissariats. Alors pour être précis, il y en a 80. Parce que sur une circonscription, on a deux SAIP. Hein, C'est sur la circonscription de Bobigny. On en a un à Bondy et un à Bobigny. Donc il y a 79 circonscriptions et 80 euh, SAIP. Et puis nous avons des services de police judiciaire un peu spécialisés qui relèvent de, de la DESPAP et notamment la sous-direction qui traite de l'immigration illégale et du travail dissimulé. Et puis nous avons également une sûreté auprès de la police régionale des transports. Euh, donc, qui fait, euh, qui, qui donc, traite d'affaires donc, qui concernent les transports et qui est une sûreté et qui s'est spécialisée dans un certain nombre de domaines et qui en ce moment d'ailleurs travaille énormément euh, sur le crack, puisqu'on a même un groupe crack, euh, puisque vous savez que le crack était d'abord un phénomène qui se déroulait, euh, la consommation et le trafic est essentiellement dans le métro, donc on a créé un groupe crack il y a quelques années qui est toujours compétent sur ce sujet. Alors, au sein de la DESPAP, même chose, hein, même, même répartition. Euh, donc il y a une répartition, alors là, qui pour le coup n'est pas fixée par protocole, mais qui euh, relève donc de l'autorité de madame la, la, la directrice. Hein. Donc évidemment, les sûretés traitent les affaires, on va dire, de moyenne délinquance euh, et ont vocation d'ailleurs à venir en soutien des euh, services de police judiciaire, des circonscriptions, des commissariats. C'est aussi leur rôle d'être en soutien technique, soutien opérationnel, euh, parfois en orientation. Euh, et le saip traite plutôt de la petite, euh, petite euh, délinquance. Encore une fois, je n'aime pas du tout ce terme parce que bien souvent, quand on démarre une affaire dans un SAIP qui peut être une affaire qu'on qu va considérer de petite délinquance, très rapidement, on peut tomber sur des ramifications qui font qu'on se retrouve euh, en criminalité organisée en réalité. Et que dans ce pays, il n'y a pas un monopole de la criminalité organisée qui appartiendrait à tel ou tel service. Tous les agents de police judiciaire font un travail qui est un travail judiciaire et qui peut mener sur des grosses affaires. Et en fonction des décisions des parquets, ils, parfois même, ils ne sont pas forcément désaisis et ils continuent à mener ces affaires. Euh, voilà. Donc voilà, comment, voilà sur quoi repose euh, l'organisation euh, de euh, la répartition de compétences de la mission judiciaire. Alors, il y a des protocoles. Euh, donc moi, je, je n'interfère pas évidemment dans la définition de ces protocoles, hein, que les choses soient claires. C'est l'autorité judiciaire. Mais force est de constater quand même, et les directeurs, je pense, y reviendront, que sur la plaque parisienne... L'ADRPJ a des compétences, euh, monsieur le directeur, hein, qui vont un peu au-delà de ce que fait euh, la l'ADCPJ sur le territoire national, c'est-à-dire qui traite des affaires qui sont euh, par faux, qui, qui ne sont pas traitées par, les, par la l'ADCPJ au plan national, qui sont des affaires qui, à, qui ont trait plutôt à la moyenne délinquance, mais parce qu'elles ont un caractère sériel. Parce qu'elle euh, concerne finalement l'ensemble de la plaque parisienne. Enfin, ça va être le cas, par exemple, en matière de cambriolage, en matière de certains types de vols violents. Alors, on a des affaires qui sont prises en compte par la DRPJ et qui ne le sont pas euh, par la DCPJ sur le territoire national. Bon. Euh, mais ça, ça résulte des protocoles. Bon, voilà. Euh, ça, c'est la, la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que. L'intégration forte qui existe à la préfecture de police de Paris fait que euh, certains services de police judiciaire ont acquis vraiment des spécialités, une spécialisation. On a beaucoup de sûretés qui sont placées sous l'autorité de madame la directrice qui ont acquis un certain nombre de spécialités dans leur département et qui, de ce fait, bah, les parquets les saisissent sur tel et tel dossier. Je citais à l'instant le groupe CRAC de la sûreté de la police régionale des transports, qui a acquis une vraie expertise sur ces sujets et qui est assez régulièrement saisi, en réalité, pour traiter de ces problèmes de crack Et puis on a plein de... de, de oui, voilà, les vols de monde de luxe. On a plein de sûretés qui, euh, sur un certain nombre de thématiques, se sont spécialisées et euh, s'occupent donc de ces affaires. Et ça, ça, ça résulte de l'intégration, évidemment, très forte qu'il y a à la préfecture de police. Alors, juste, je terminerai ce propos liminaire en disant, avant de passer la parole au, au directeur, puis de répondre à, à vos questions... Comment ça se passe concrètement L'organisation, finalement, et la conduite, l'orientation des affaires. Moi, je suis chargé de la politique de sécurité et de lutte contre la délinquance sur la plaque parisienne. Bon. Évidemment, ça a toujours une incidence sur l'action judiciaire. Il est illusoire de penser qu'on vit dans deux mondes séparés. On ne vit pas dans deux mondes séparés. Moi, je suis en charge de la politique de sécurité et donc de l'orientation des services de police pour lutter contre la délinquance. Donc je réunis évidemment très régulièrement l'ensemble des directeurs de police et on applique... Euh, des instructions qui euh, nous sont données euh, par le ministre de l'Intérieur en matière de lutte contre la délinquance. C'est vrai en matière de lutte contre les cambriolages, c'est vrai en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, c'est vrai dans évidemment plein de domaines, la lutte contre les violences infrafamiliales. Il y a énormément donc, de priorités en matière de délinquance et nous orientons évidemment euh, les services de police sur ce type de, sur ces, ce type de priorités évidemment que la criminalité organisée en fait partie. Ça a toujours été une des priorités de l'action gouvernementale en matière de lutte contre la délinquance. Et donc ce qui se passe, évidemment, c'est qu'à la préfecture de police, nous déclinons les grands plans d'action qui sont décidés par le gouvernement. Et je pense pour vous donner un exemple du, du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, évidemment que euh, nous appliquons le plan et la doctrine euh, de l'OFAST, qui a, euh, nous a conduit à identifier un certain nombre de points de deal sur l'ensemble de la plaque parisienne et euh, de veiller au démantèlement euh, de ces points de deal. Évidemment que nous discutons euh, autour du préfet de police je, avec les directeurs euh, de ces objectifs et euh, des actions à mener. Mais... Et donc l'orientation des services se fait de manière un peu collective sur ces sujets, et que ces, ces priorités, elles sont le plus souvent partagées. Donc je vous cite le plan, le plan STUP, qui est l'exemple qui est le plus connu. Mais euh, chaque été, nous avons de nombreux touristes qui euh, fréquentent la capitale. Il y a des enjeux d'attractivité pour nous, à être en capacité de lutter contre la délinquance euh, et d'être efficace dans le, le, le, la lutte contre la délinquance qui vise les, les touristes. Nous associons à ce plan l'ensemble des directions. Donc évidemment, la DESPAP, qui est concernée par des présences de voix publiques, euh, par des actions de petits judiciaires, et pour certains réseaux plus organisés, la DRPJ, évidemment, hein, qui peut euh, également euh, se saisir d'affaires. Mais j'insiste sur une chose. et C'est finalement le, le, le, le, le, le, la, la question qui est la plus importante. Euh, moi, dans ces réunions, je donne des orientations. Mais ces orientations, moi, j'en discute toujours avec les procureurs. Dans la vraie vie, les préfets et les parquets se parlent. Dans la vraie vie, ils se parlent tout le temps. Et les parquets reçoivent d'ailleurs en général des instructions de conduite de politique pénale, dont j'ai la faiblesse de penser je suis même certain qu'elles correspondent exactement aux instructions que reçoit le ministre de l'Intérieur en matière de lutte contre la délinquance. Ce sont les mêmes. Et euh, évidemment que quand nous décidons de nous focaliser, comme on le fait actuellement sur le CRAC à Paris, évidemment que tout ça euh, est partagé avec Madame la procureure de, de Paris, qui partage ses orientations. Et évidemment ensuite que quand les services de police judiciaire vont lancer un certain nombre d'investigations, que ce soit les services de Mme Tomatis, que ce soit les services de M. Sainte, quand ils vont lancer un certain nombre d'investigations pour interpeller des vendeurs de crack, des modoux, évidemment que ça se passe sous l'autorité du parquet. Moi, après, je n'ai plus rien à voir avec ça, plus rien à voir avec ça. On a une orientation, elle est validée par le parquet, ou pas d'ailleurs, ou pas. Elle peut ne pas l'être, mais évidemment que, ensuite, c'est le parquet qui est euh, responsable de l'enquête, c'est lui qui conduit l'enquête, c'est lui qui conduit les investigations, dont moi je n'ai pas à connaître par ailleurs et dont je ne connais pas, sauf dans le cadre qui est légal qui est prévu, et qui est prévu par le Code de procédure pénale, qui prévoit que le préfet, euh, et c'est vrai évidemment pour le préfet de police comme tous les préfets de France, peuvent euh, être informés de toute affaire judiciaire qui pourrait avoir une incidence en matière d'ordre public ou de tranquillité publique. Et point barre, ça s'arrête là. Voilà. voilà comment nous, nous, nous fonctionnons. Moi, le gros avantage, évidemment, que je vois à l'organisation de la, la, la, la préfecture de police, c'est cette intégration extrêmement forte hein, qui, qui existe et euh, qui fait qu'on est tous ensemble autour d'une table et qu'on partage des préoccupations, qu'on partage des orientations de, de politique publique en matière de lutte contre la délinquance, mais dès qu'on rentre dans le, les actions judiciaires, ça implique de toute façon une validation de ces orientations par, par le parquet, même plus qu'une validation, parfois même des orientations. Et euh, bien évidemment, moi, ensuite, je n'ai plus, plus à en connaître. Hein, je n'ai plus à en connaître. Voilà, voilà ce qui est le, le modèle. Euh, euh, voilà. Pe Peut-être, Christian, je, je, M. le directeur, passe la parole pour... Euh... Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour, Madame. Bonjour, Messieurs. Euh, – Bon, beaucoup de choses ont été dites euh, à l'instant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'organisation actuelle de, de la préfecture de police telle qu'elle a été indiquée, elle correspond euh, effectivement à l'histoire et à une réforme qui est la dernière en date de, 2000, de 2009, hein, 2009, 2009 c'est ça. Euh, Aujourd'hui, dans cette direction de la police judiciaire, mais évidemment... Euh, vous allez voir le, le, le miroir de l'autre côté avec ma, ma collègue Isabelle Tomatis. Euh, L'organisation, effectivement, elle est euh, très territoriale. D'abord, j'ai envie de vous dire, la direction de la police judiciaire, c'est une direction territoriale. Elle est ancrée sur son territoire, qui couvre évidemment euh, l'agglomération la, euh, Paris, Intramuros, et donc les trois départements de la couronne, la petite couronne. Il bon. ne euh, faut pas l'oublier, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas non plus une redondance euh, Pré préfecture de police de la direction centrale de la police judiciaire. c'est pas ça. Nous n'avons pas un rôle d'office euh, euh, et, et une compétence élargie. Donc tout l'intérêt et tout l'enjeu pour cette direction, pour la direction de la PJ, c'est évidemment de fonctionner en synergie, en complémentarité avec ce que, fait, euh, ce que vont faire les services de, de la DESPAP, de respecter effectivement le cadrage qui a été indiqué euh, par euh, par le, sur le Préfet de police qui nous a bien précisé euh, comment effectivement euh, euh, ces ses objectifs et ses priorités étaient définis et évidemment euh, d'articuler les services pour répondre à la réalité de la délinquance telle que nous la voyons évoluer au quotidien puisqu'évidemment rien n'est jamais fixé donc, et d'adapter les services en conséquence. Donc euh, la particularité ça a été indiqué mais j'insiste sur ce sujet là de le, la particularité de l'organisation de, de, de la direction c'est qu'effectivement elle euh, possède donc euh, en son sein des, des districts de police judiciaire donc sur Paris-Intramuros euh, qui en fait descendent sur un niveau de délinquance euh, qui est plutôt de la moyenne, moyenne haute délinquance, mais enfin plutôt de la moyenne délinquance qui en fait est, est l'échelon juste au-dessus euh, de celui des SAIP et épaulé par la sûreté territoriale, euh, s'il en était besoin, euh, à l'occasion de certaines affaires. Euh, ces répartitions d'affaires et ces attributions sont évidemment euh, faites en vertu des protocoles euh, judiciaires qui sont des protocoles euh, évidemment euh, portés par euh, les parquets, par les, les chefs de parquet, par les procureurs de la République, donc effectivement il y a quatre protocoles parisiens en tout cas moi en ce qui me concerne euh, avec les parquets de Paris, Créteil Nanterre et, et Bobigny euh, qui sont évidemment partagés euh, co-signés euh, avec mes, mon homologue de la DESPAP et qui sont amenés à être révisés euh, par définition régulièrement en fonction d'évolution de la délinquance ça c'est le premier point euh, le deuxième point c'est qu'évidemment le protocole est un cadrage général qui permet de gagner en efficacité qui permet de gagner en, en temps en délai de saisine des en gros quand une affaire se présente avec une plainte, on, on, les, les, les services savent euh, immédiatement vers quel service orienter cette plainte. Euh, et le parquet également, les services du parquet le, le savent également. Mais ces protocoles ne lient pas euh, les procureurs qui gardent en vertu de, de leurs de leur prérogative euh, légales euh, la possibilité d'y déroger, de servir tel ou tel, de saisir pardon, tel ou tel service en fonction de, de ses compétences ou de, de, de, de sa manière d'opérer de, de, euh, ça a été indiqué tout à l'heure mais c'est important parce qu'effectivement, euh, il n'enlève en rien euh, le, le, le, le capacitaire euh, et l'autorité le, le, le, du procureur euh, sur la manière dont les, les enquêtes sont saisies et euh, sur la politique des saisies des parquets, voilà, précisément. Euh, ce protocole, il n'est pas signé par, d'ailleurs, je le dis au passage, il n'est pas signé par le préfet de police, d'ailleurs. Il hein, faut, faut, faut, faut le dire. Euh, C'est un protocole qui engage les services d'enquête dans la relation avec l'autorité judiciaire. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein, donc, donc, euh, à aucun moment, euh, le, le, le préfet de police n'intervient dans ce processus-là. On est d'ailleurs euh, en situation de, de, de révision, pour, euh, pour préciser les choses, on est en train de, de réviser euh, et de procéder à une relecture du protocole parisien. Euh, ça se discute évidemment avec la procureure de Paris, hein, euh, exclusivement. Voilà. Donc déjà, le, le, le premier sujet, pour moi, il est important, c'est de, de vous rappeler ici que euh, sur Paris, euh, la, la, la, la PJ, la police judiciaire, traite aussi des affaires de, de délinquance intermédiaire. Euh, Nous n'aurez pas l'équivalent actuellement dans l'organisation d'aujourd'hui euh, en province, euh, telle, que, telle que vous connaissez les territoires. Le deuxième sujet sur lequel je, voulais, je souhaitais revenir, c'est l'intégration de, de la police judiciaire dans les orientations qui, qui nous sont données. Euh, évidemment, ces orientations sont des orientations ministérielles, ça a été indiqué tout à l'heure, euh, mais elles sont très largement partagées avec aussi les procureurs de la République. J'y reviens, mais c'est une réalité. Et donc l'APJ participe euh, dans ce cadre-là à, à l'effort, euh, notamment au travers de plans euh, qui sont euh, déclinés, qui sont connus, euh, il a été évoqué tout à l'heure le crack est une, pré une préoccupation effectivement quotidienne mais la PJ participe évidemment quotidiennement à la lutte contre les trafics de crack le tout c'est de s'organiser entre les services pour savoir qui fait quoi comment on le fait à partir d'où et comment on va le traiter bon. la PJ travaille aussi sur les services de PJ travaillent aussi par exemple dans le cadre du plan cambriolage anti-cambriolage. Euh, la, la BRB, par exemple, mais également les districts de police judiciaire participent à l'interpellation, en tout cas contribuent aux interpellations d'équipes qui euh, procèdent à des cambriolages ou qui détroussent, par exemple, aussi, dans le cadre du plan tourisme, des, des, des, des, des touristes qui sont en visite euh, sur Paris euh, à certaines périodes de l'année. Euh, donc tout ça, si vous voulez, ça vient contribuer à, à, à l'effort des services et à donc une, une orientation générale. Euh, donc il y a un pilotage, en fait, en réalité, de l'action des services répressif euh, qui se fait sur ces axes-là. Après, à partir du moment où les enquêtes sont initiées, euh, que les flagrants délits, par exemple, pour certains types d'affaires, sont réalisés, il est évident que ça ne, on, on est dans un domaine stricto sensu judiciaire, de procédures judiciaire qui n'intéresse absolument pas, euh, je complète ce qui était, mais je, je le dit aussi, qui n'intéresse pas le préfet de police en qualité euh, de, de préfet de police. Euh, voilà, il, il a des objectifs à assumer, après, euh, dans le cadre des enquêtes, ce sont les services qui sont porteurs avec euh, les, les procureurs de la République. Donc euh, voilà un petit peu ce que, ce que je voulais vous dire, et puis euh, évidemment euh, le, le rôle de la police judiciaire il faut aussi le concevoir sur certains sujets parce que nous n'avons pas vocation à, à, à prendre tout en compte, heureusement d'ailleurs, mais évidemment de temps en temps il est nécessaire de pouvoir renforcer le pilotage de l'action comme je l'ai indiqué, et c'est vrai par exemple aussi dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants, on parlait du crack tout à l'heure mais c'est un exemple mais beaucoup plus réduit par rapport à l'ensemble à à de la lutte contre les trafics de stupéfiants, et là chez moi c'est la brigade des stupéfiants qui organise des réunions euh, opérationnelles, hein, j'insiste, qui fait l'interface d'ailleurs avec l'OFAST euh, de la DCPJ. Et ces réunions euh, qui sont portées sous l'égide de, de, de la cellule de, de rapprochement euh, et, et, et opérationnelle contre les trafics de stupéfiants, la CROSS, euh, a vocation à déterminer quels sont les objectifs. Qui méritent d'être travaillés, qui méritent d'être judiciarisés, d'être portés au, au niveau de la justice et surtout de les partager avec euh, nos petits camarades, nos camarades de la DESPAP. Euh, donc ces réunions elles sont faites sur Paris, elles sont faites aussi pour la banlieue. Euh, et donc là, il y a une, une véritable. Euh, une, il y a une gouvernance quoi, qui est mise en place et qui permet euh, en tout cas euh, d'orienter l'action des services euh, qui reste évidemment ce qu'elle est par rapport à une masse d'affaires, une masse d'objectifs qui sont, euh, sont, euh, sont issus des, des signalements. Qui nous remonte. Voilà ce que je voulais vous dire, déjà aussi en préalable, mais ça correspond véritablement à, à, à l'organisation de notre service. Merci. Et pour ma part, Madame, Monsieur, beaucoup de choses ont été dites sur la, la description de cette direction, la sécurité de proximité de, de l'agglomération parisienne compétentes sur Paris et les, et les trois départements de, de Petite-Couronne avec une unité de base de fonctionnement qui est la circonscription de, de sécurité publique. Donc le préfet de police l'a rappelé, il y en a 79 et à l'intérieur de, de chaque circonscription de, de sécurité publique le, la, la première entité pour traiter le, le judiciaire est ce qu'on appelle le SAIP, le service d'accueil, d'investigation de, de proximité avec ben, en charge, la première charge c'est de prendre le, le recueil de, de la plainte c'est d'accueillir le, le public et puis après de, de traiter, les, de traiter les, les affaires avec une organisation binaire en réalité, une unité de, de traitement judiciaire en temps réel, donc qui absorbe le, le flagrant délit. Et, la, et, les, et, les, et traite immédiatement les, les personnes interpellées qu'il faut placer en, en garde à vue. Et puis des, des unités d'investigation, de, de recherche et d'enquête qui travaillent davantage sur les dossiers, davantage sur du, du plus long terme. Au-delà de, de cette unité de base qui est la circonscription avec son, son SAIP, euh, dans chaque département, une sûreté territoriale, la sûreté territoriale ayant en charge soit un contentieux particulier, soit euh, sa raison d'être essentielle, qui est euh, l'appui aux circonscriptions, parce que des faits relèvent de deux de, de circonscriptions, euh, parce qu'il euh, y a une sérialité qui est, euh, qui est déterminée. Et euh, on évoque ce, la, la, la, la procédure judiciaire à un niveau supérieur. C'est la raison d'être des, des sûretés territoriales. Euh, Au-delà de cette organisation territoriale et dans, cette, dans ce système intégré de la préfecture de police, la DESPAP a elle-même un système intégré qui a été cité, qui est notamment celui de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, puisque à part le contrôle transfrontière, c'est la DESPAP qui, à l'échelle de l'agglomération parisienne, assure les missions de police aux frontières. Euh, alors c'est vrai pour la gestion des centres de rétention administrative, mais c'est vrai aussi pour euh, le, le traitement de, des infractions liées euh, aux étrangers en situation irrégulière et à toutes les filières d'exploitation de, de, euh, des, des êtres humains et de ces étrangers en, en situation irrégulière. Donc à ce titre, euh, un service judiciaire important est le département de la criminalité organisée euh, qui s'occupe des, des filières, mais également... Euh, un département du contrôle des flux migratoires qui fait aussi lui-même du, du judiciaire et qui est en appui des, des territoires et des directions territoriales euh, pour l'ensemble des, des missions qui relèvent des, des contrôles en lien d'ailleurs avec le, le CODAF hein, pour la lutte contre la, la fraude et qui travaille sur les dark kitchens par exemple, hein, c'est un des, des objectifs mais qui travaille sur l'habitat insalubre et sur tous ces, ces domaines d'exploitation de, des, des étrangers en situation irrégulière sur le territoire et puis euh, un autre service particulier qui est, à, qui est un intermédiaire finalement entre train, en train SAIP et une sûreté territoriale, c'est la sûreté régionale des transports, puisqu'elle est spécialisée sur le contentieux lié aux opérateurs de transport et aux infractions qui se passent sur l'ensemble des lignes et des, et des gares. Et à ce titre, elle, elle se rapprochera d'un saip lorsqu'elle traitera de, de violences commises sur, sur un agent, par exemple, au lieu de partir sur un commissariat dans, dans, et dans un saip C'est la, la sûreté régionale des, des transports qui, qui traite. Et puis, elle aura une vocation un peu plus de sûreté territoriale quand elle travaillera sur du, du recel de téléphones portables en bande organisée, par exemple, qui, exemple euh, euh, qui est euh, finalement l'utilisation des, des téléphones sur différents larcins de, de manière organisée euh, ou qui va travailler sur euh, de, de la sérialité, sur des infractions sexuelles par exemple commises dans les, dans les transports en commun. Voilà pour la, la description de, du service. J'insiste une forme déjà d'intégration au sein de, de la DESPAP, notamment au travers de cette sous-direction de la police régionale des transports et de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. Euh, Telle que notre organisation vous a été évoquée, vous comprenez bien que la DESPAP a par principe une compétence de principe et la police judiciaire une compétence d'attribution soit sur certains domaines déjà déterminés, de, de haut de spectre de, de la délinquance, soit parce qu'un euh, le, le, des procureurs de la République des, des quatre territoires décide que, dans le cadre du protocole ou au-delà du protocole, euh, il convient de saisir le, la direction régionale de la, de la police judiciaire. Alors quels sont les modes de saisie pour un service comme la, comme la DESPAP c'est bien évidemment euh, la, le, le flagrant délit, donc c'est euh, soit une intervention suite à un appel 17 euh, police secours, soit un travail d'initiative des effectifs sur le, sur le terrain. Et donc c'est une interpellation d'individus en, en flagrant délit. C'est un travail, sur, un travail sur, sur dossier, transmis de, de transmission d'une circonscription à une autre, ou d'un département à l'autre, ou, ou d'une saisine directement du, du parquet. Et puis, c'est également un travail d'initiative, mais j'allais dire un travail d'initiative organisé, puisque euh, euh, nous montons des, des opérations judiciaires euh, en lien avec les, les enjeux du, du territoire par toute une série de, de, de remontées d'informations euh, qui sont alimentées, soit par les doléances des, des riverains qui nous arrivent directement et qui ne, euh, nous alertent sur un fait que l'on aurait identifié ou pas encore identifié, mais également parce que chaque commissariat a ce qu'on appelle une MPCE, une mission Conseil, Prévention et Écoute, qui justement recueille ces doléances et fait des, des vérifications sur le terrain, les premières vérifications pour pouvoir répondre aux, aux usagers, mais également porter l'affaire auprès des, des services d'enquête s'il faut une résolution à la fois plus globale et, et judiciaire de, de la problématique qui est soulevée. Et puis nous avons institutionnalisé à l'échelle de, de l'agglomération en, en matière de, de sécurité de proximité, des groupes de partenariat opérationnels dans lesquels travaillent euh, l'ensemble des, des partenaires euh, engagés sur, euh, sur ce secteur du, du territoire. Hein. Tout, le, tout le territoire est, est sectorisé et qui, a, qui fait part d'un certain nombre de, de remontées d'informations et de problématiques de sécurité qu'il convient de, de traiter, notamment traitées par le biais judiciaire, d'où l'ouverture d'enquête. Voilà, donc l'enjeu de, de notre mission, de l'action de police, c'est vraiment maîtriser euh, le territoire et euh, être en capacité euh, par la réponse judiciaire de traiter les problématiques du territoire. Et ça, ça se fait par le biais du petit judiciaire qui est l'apanage de la DESPAP, mais aussi par du travail sur de l'analyse plus, plus sérielle, y compris en lien avec la direction de la police judiciaire. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Merci, euh, merci à vous trois. Euh, je, je vais commencer. Euh. Dans votre description, on, on, on ressent qu'il y a vraiment une, des services qui sont effectivement très intégrés. Euh, probablement que ce que vous décrivez entre euh, la sécurité publique et euh, l'APJ, moi ça me fait pas mal penser aux, aux déplacements qu'on a eu dans l'Oise euh, avec euh, les descriptions à la fois du DDDPN, expérimentateur, et puis euh, j'avais Spési. Donc euh, ce que je constate, c'est dans ce que vous dites, hein, c'est un, un décloisonnement, plus agilité, etc. La question que je me posais, c'est que donc la réorganisation aujourd'hui, elle, elle vise à la création de quatre filières, immigration, renseignement, voie publique euh, et judiciaire plus une, une direction support euh, RH, la question que je me posais, c'est est-ce qu'au vu de, ce que, de, de votre fonctionnement, vous considérez que vous pourriez être encore plus intégré, avoir encore plus d'intégration de, de, de, de, entre les services, euh, y compris en parlant d'outils euh, communs, de, de, de, de, de, de choses comme ça, qui, qui sont prévues dans la réorganisation. Et pour aller au bout de mon idée, euh, l'APP n'est pas aujourd'hui prévue dans la réorganisation, Peut-être parce que les échéances des Jeux Olympiques 2024 font que ce n'est peut-être pas le moment, euh, euh, juste avant cette échéance, de, de, de le prévoir. Mais est-ce que pour autant, euh, euh, dans un calendrier euh, euh, peut-être moins proche des, des, des JO, c'est une option qui vous, vous paraît euh, euh, souhaitable Au contraire, pas du tout. Merci. Alors, effectivement, euh, d'abord, vous avez raison de rappeler, parce que je, je, je, je vois que dans le débat, on l'oublie souvent un peu, c'est que la réforme dont on parle, c'est d'abord une réforme de la police nationale, hein, c'est l'organisation de la police nationale en filière. Euh, c'est pas qu'une... Enfin, la conséquence étant de la création de directions départementales de la police nationale. Hein, moi, je, pas, je, je, je, je, je fais cette remarque, et vous avez raison de rappeler que le but, c'est de créer des filières métiers, pour avoir une structure qui soit plus intégrée, qui, on va se le dire, ressemble un peu plus à la DGGN, en fait. Hein. Ça, ça existe, ce modèle. Hein. Il existe, il fonctionne, par ailleurs. Euh, ça, je ne dis pas que la police nationale ne fonctionne pas, pas, pas bien, mais l'idée, c'est que ça fonctionne mieux. C'est ce que veut le ministre. Euh, effectivement, je, je, je comprends, Madame la rapporteure, de, de votre question. c'est Est-ce qu'on euh, pourrait, nous au sein de la préfecture de police, peut-être avoir aussi cette logique de filière, c'est-à-dire avoir finalement qu'une seule direction judiciaire. Je crois que c'est la question dite explicitement. Euh, pour l'instant, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour, puisque nous, à la préfecture de police, nous avons une intégration telle que euh, l'effet le, recherché, enfin, recherché il existe déjà, nous semble-t-il qu'on a un préfet de police euh, qui est euh, à la tête d'un certain nombre de, de directions. Il y a une coordination, il y a une animation, il y a une coopération, dont une grande partie se fait hors de son contrôle. Ça a été rappelé, hein, mais sous le contrôle des parquets, des magistrats. Et que donc, euh, de, de, voilà, l'effet recherché, l'effet qu'on cherche à atteindre, il est en partie atteint par cette organisation. Après, la question euh, de savoir s'il si faudra un jour, au sein de l'APP, avoir... Une seule filière judiciaire, ça voudrait dire un peu comme ce qui veut être fait au plan national, c'est-à-dire avoir finalement le regroupement des sûretés et des, de la DRPJ dans la même structure. La question ne se pose pas actuellement parce que notre modèle, qui est à mi-chemin, hein, j'en conviens, euh, qui était l'organisation actuelle de la DGPN et euh, l'organisation de la police par filière, l'APP se trouve à mi-chemin. Hein. Ce n'est pas le modèle le plus, le plus abouti. On le cite en exemple parce que c'est un exemple d'intégration plus approfondie, mais c'est pas euh, l'intégration totale et complète de création d'une filière. Mais nous, et le ministre l'a rappelé à juste titre, ce qu'il considère, c'est que déjà l'intégration qui existe à l'APP produit quand même déjà euh, une coordination, une animation euh, qui est satisfaisante. Voilà. Et puis après, il y a évidemment le, le contexte que vous avez rappelé. Enfin, le, le, le ministre a clairement dit que euh, le, on a des échéances qui font qu'il n'y aura évidemment pas de réforme structurelle de la préfecture de police dans les, dans les mois euh, et, et, et, et dans les années qui viennent euh, pour les raisons que, que vous avez dites. Mais voilà. Donc je, je, je, je comprends votre question comme étant celle d'une intégration euh, finalement de tout le judiciaire au sein d'une même direction. Ce sujet n'est pas l'ordre du jour à la PP parce que ce mode de fonctionnement que nous avons et pour les raisons que nous vous avons dites euh, fonctionne de manière satisfaisante et permet d'atteindre l'objectif recherché. Oui, juste peut-être, effectivement, pour compléter ce qui était indiqué à l'instant, c'est que si on réfléchissait à pousser le modèle de l'intégration, ce serait quelque part donc intégrer les services actuellement judiciaires, enfin dédiés à l'investigation à qui appartiennent à la DESPAP au sein de la direction de la police judiciaire, et on, on, on reviendrait finalement à un modèle hanté euh, qui est celui que, qui a eu existé, euh, alors sous une autre forme, mais euh, où, où effectivement au sein de la direction de la PJ, euh, les brigades centrales, en tout cas l'action de la police judiciaire, descendait jusqu'au niveau des commissariats de quartier. Euh, donc c'est un modèle qui manifestement euh, ne correspondait plus, en tout cas, aux attentes de, de, de, de, des autorités. Euh, Je n'ai pas, si vous voulez, à commenter la réforme, mais il faut bien admettre que si on devait aller jusqu'à ce stade-là, on, on, on revient sur ce, ce modèle-là. Euh, donc voilà ce que je voulais juste compléter. quoi. En fait. Merci. Euh, merci pour vos présentations, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice et M. le Directeur. Euh, j'ai plusieurs questions assez, assez précises. Euh, Est-ce que euh, vous avez... Donc j'ai compris qu'il y avait un protocole par parquet avec des sous-parties par service, j'imagine, puisqu'il y a d'un côté des RPG et de l'autre côté des SPAP. Est-ce que vous avez aussi des protocoles entre vos directions pour vous partager les moyens, les services, etc. Le, je vais vous laisser répondre, mais les, les protocoles sont validés par les parquets, mais discutés avec vous en réalité. Donc c'est bien une répartition entre, entre directions je, crois que, enfin, je, je me permets de, de prendre la parole parce qu'en fait on ne parle pas tout à fait de la même chose il y a les protocoles judiciaires hein, vous avez bien compris de quoi il s'agit donc effectivement je ne reviens pas dessus après l'autre si la, la, le, enfin, le, le, aspect de votre question est-ce qu'il y a des protocoles de fonctionnement euh, entre les deux directions euh, je, je, on ne voit pas mais peut-être que je me trompe mais euh, si vous voulez ça fait partie d'un de, de, de, mode de fonctionnement où en fait on échange euh, en pratique euh, notamment sur je pense plusieurs points. Euh, D'abord, des mutualisations de matériel. Euh, on imagine bien euh, que actuellement, donc, il nous faut du matériel technique et de plus en plus pointu. Euh, si ce matériel est détenu euh, et en tout cas placé euh, sous ma responsabilité, il est euh, mis également à disposition euh, de, de la, de la pap euh, dès lors qu'elle qu en a besoin, dans, dans le cadre du, du soutien de ces investigations. Je vous le dis, c'est une vérité. Hein. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne peux pas le faire, mais, mais la la vérité, c'est ça. Euh, la, la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi euh, des services supports de la police judiciaire qui ont vocation, et moi je les pousse évidemment pour, euh, pour aller vers ce, cette tendance-là, des services supports de la, qui sont rattachés en tout cas à la police judiciaire, mais qui ont une vocation transverse, c'est-à-dire qui servent aussi les intérêts. De, de, de la DESPAP, j'ai parlé tout à l'heure de la CROSS donc, qui euh, centralise en fait toute l'information qui remonte sur euh, les trafics de stupéfiants du hall d'immeubles jusqu'aux trafiquants euh, d'envergure euh, cette information évidemment elle est partagée elle est, elle, est mise, elle est mise en ligne si on veut dire et elle est débattue justement pour définir ensemble nos priorités, mais j'ai d'autres exemples, euh, nous avons au sein de, de la direction PJ donc, un service qui est un service d'analyse sur les phénomènes criminels et qui est chargé de finalement de, euh, de, de de travailler sur les phénomènes émergents sur les modes opératoires donc et qui nous fait des modes des, pardon des notices euh, donc sous l'égide du Cirasco qui, qui, qui lui-même va abonder en fait le Cirasco de la direction euh, centrale de la police judiciaire ces fiches euh, je, je les mets à disposition non seulement des, des, des magistrats mais évidemment bien entendu de mes collègues de, de des directions et du et du préfet de police justement pour l'alerter et pour montrer un petit peu comment comment on peut travailler et, et que nous, nous voyons, en fait, au travers de nos enquêtes. Euh, je vous parlerai aussi, par exemple, de la cellule corail. La cellule corail, c'est une cellule de rapprochement qui est armée, d'ailleurs, à l'instar de, de ce que j'évoquais tout à l'heure par la CROSS, aussi avec du personnel de la DESPAP, puisque, effectivement, à la CROSS, comme à, au, à la cellule corail, il y a également des membres de la DESPAP qui sont, des, qui sont dédiés, qui sont, qui sont placés là. Ils appartiennent à leur direction, mais ils sont en quelque sorte des officiers de liaison, si vous voyez les choses de cette manière-là. Et donc, la cellule corail fait des rapprochements sur les infractions sérielles. Je pense notamment aux affaires de cambriolage des affaires de, de viol par exemple, et elle a une compétence d'ailleurs en plus cette cellule régionale, puisqu'elle travaille également avec Versailles, euh, bon, dans l'intérêt c'est de faire des rapprochements, pour des enquêtes de l'APJ, mais évidemment pour des enquêtes qui sont portées, par la DESPAP. Vous voyez donc des exemples aussi sur ce sujet-là. Alors des fois c'est « protocolé », entre guillemets, fait loger d'un protocole euh, et pour autant euh, il n'est pas nécessaire forcément de, de, de, de l'acter systématiquement. Et puis ma collègue euh, me parle aussi de, de la, la BRI qui évidemment euh, est une, une brigade d'intervention mais qui travaille aussi pour le compte de, de la DESPAP, à la fois euh, dans le cadre des enquêtes judiciaires pour euh, participer à, à, aux opérations de perquisition interpellation qui peuvent nécessiter le, le soutien d'opérateurs de, de, de, de, de, de, de, spécialisés mais c'est vrai également dès lors que vous allez avoir un individu qui va se retrancher à domicile et qui va évidemment pour lequel il va falloir engager une phase de négociation voire d'intervention. Donc on n'est pas nécessairement saisi en PJ, pour autant la BRI elle intervient pour le compte de la DESPAP. Voilà des exemples. Juste pour compléter ce qu'a dit M. le directeur, M. le rapporteur, parce que votre question à la formulation de protocole m'avait induit en erreur, hein, donc euh, si vous parliez de protocole de fonctionnement, tous les exemples qui viennent d'être donnés, ils sont propres à l'APP, et M. le directeur régional de la police judiciaire a la modestie de ne pas rappeler que ces modes de coopération n'existaient pas en dehors du monde de la préfecture, de la police, et qu'un certain nombre des outils dont on a parlé ont été ensuite déclinés au plan national. Euh, le, le, le plan STUP, la création de l'OFAST, euh, les crosses euh, à la préfecture de police euh, de Paris, ça existe depuis très longtemps. Le plan STUP, si, si, le plan STUP existe depuis très longtemps. Il me semble que l'appellation cross vient du nord. Oui, mais je vous ai. Oh, oh là là, je vous expliquais pourquoi, monsieur le rapporteur. Non, non, ça remonte à bien, bien avant. On a un peu d'historique à la préfecture de police. On, avait, on a toujours eu un travail sur les STUP par objectif entre. Les services de la DESPAP et les services de la police judiciaire. Toujours eu cette coopération extrêmement renforcée qui est facilitée par cette intégration, qui est facilitée par cette intégration. Et ce qui se passe en, 2000, en 2015. Il y a cette idée d'aller exporter ce modèle en dehors du territoire de l'APP. Et c'est une expérimentation qui va être lancée à Marseille d'abord. Je m'en souviens très bien, j'étais préfet de police sur place. Monsieur Sainte venait de quitter ses fonctions et avait déjà initié ce travail. Et on va effectivement ensuite l'expérimenter sur un autre territoire qui est effectivement le Nord, où on va créer effectivement des crosses et un endroit où, finalement, on va reconstituer le modèle qui existait à l'APP d'une intégration plus forte, d'une discussion en permanence sur les aspects de police judiciaire à mener. Toujours, et j'insiste, toujours en lien très étroit avec les parquets. Hein, la politique et les crosses euh, et autres, c'est toujours avec le parquet. Hein, c'est finalement l'autorité qui décide. Et le logiciel Corail, hein, qui a, dont on a été évoqué, est un logiciel qui, a été, qui vise à identifier, comme l'a rappelé le directeur, des équipes sérielles, qui était d'abord... Euh, consacré à certains types de délinquants, je crois, les cambriolages, les vols violences au départ. Et puis petit à petit, on l'a étendu. Même chose, ça a été facilité par cette intégration qui existe à la préfecture de police. Et puis ensuite, on l'a étendu à d'autres territoires. Hein, voilà. Mais ce mode de fonctionnement, effectivement, sans être protocolisé, il existe dans bon nombre de thématiques. Puis bon, Je voudrais juste ajouter qu'il y a un autre acteur qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la direction du renseignement, qui contribue également à, à, à fournir un certain nombre d'informations et d'objectifs. Je pense en particulier, bon, euh, évidemment il y a l'eau du spectre, mais il y a également dans la lutte contre la délinquance du quotidien, euh, les trafics de stupéfiants. Euh, nous recevons régulièrement des, des, des notes qui viennent compléter en fait nos, nos, propres, nos propres éléments d'information en provenance de la, de la DRPP. Vous avez parlé euh, de, des sûretés territoriales qui viennent en appui des, des, des, des SAIP dans les, dans les circonscriptions. Qu'est-ce que ça veut dire en appui Ça veut dire en complément dans l'enquête euh, ou à la place des enquêteurs des, des, des circonscriptions si le niveau de, de, de, de, criminalité, enfin de délinquance est, est, est supérieur et euh, même question du coup entre la, les sûretés territoriales et la DRPJ, si la, la DRPJ vient en appui. Euh, Est-ce que ça se matérialise concrètement à la fin par des co-saisines entre le, les, les, les enquêteurs de la circonscription et les enquêteurs de la sûreté territoriale et ou sûreté territoriale et, et DRPJ Oui, eh bien, pour répondre à, à votre question, l'appui se matérialise par les, les, les deux phénomènes. Alors en général, l'appui essentiel, c'est quand même une évocation de l'affaire par la sûreté territoriale qui reprend. Euh, euh, mais il peut y avoir euh, un appui avec euh, une enquête partagée, c'est-à-dire l'ensemble des enquêteurs à la fois du SAIP et de la sûreté territoriale actent dans la même procédure. Donc ça, c'est possible, euh, possible aussi. Mais euh, en général, euh, on fait reprendre l'affaire par la sûreté territoriale qui reprend l'ensemble. Et de la même manière, euh, il peut y avoir des, des affaires de, de co-saisines euh, entre euh, des services de, de la DESPAP et des services de, de la police judiciaire. Ce n'est pas la règle, hein, cependant. C'est plus l'exception, mais ça peut se produire. Bon, si vous voulez. C'est bon. <rire> voilà. Euh, je crois qu'il faut être clair sur le, le principe des, des co-saisines. C'est pas... C'est pas une tarte à la crème, quoi. Hein. Je sais pas. pas la solution. Euh, euh, pas la solution euh, miracle. Euh, la co elle est justifiée et elle s'impose dès lors qu'effectivement vous avez deux services qui vont travailler sur des objectifs communs avec finalement euh, euh, l'idée derrière qu'il euh, faut que chacun dans, dans, dans, dans, dans sa capacité en fait à faire progresser l'enquête, son potentiel à, à, faire, à apporter les investigations, euh, chacun apporte sa contribution sans pour autant faire du redondant, de, de la redondance et puis se superposer. Et moi je, je ne suis pas du tout intéressé si vous voulez pour afficher un principe de co -saisine saisine de la police judiciaire juste sur, euh, sur la fiche, quoi. Ça, ça ça ne m'intéresse pas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement on soit capable de bosser ensemble, ça, parce qu'en fait, en réalité, vous avez par exemple un réseau de, de, de trafiquants de produits stupéfiants, euh, vous avez une branche qui est prise en compte par un service, vous avez une autre branche de, de, de, de cette équipe qui est prise en compte par un autre service peut-être de la police judiciaire, et à ce moment-là, il est important de pouvoir se co-saisir pour pouvoir partager évidemment l'information juridiquement et sécuriser la procédure, donc c'est ça aussi l'intérêt, euh, mais également de, de de coordonner finalement au fond euh, les investigations pour pas les les les, les, les, les, les, les, les multiplier et puis se, se tromper de se tromper de sens euh, à donner à l'enquête. Bon, donc si vous voulez, moi une fois qu'on a on a on a on s'est mis d'accord, euh, on est capable de travailler. Donc on fait des cosésines dès lors qu'elles sont nécessaires et ça me pose aucune difficulté. Je l'ai eu fait sur d'autres territoires. Euh, je je n'ai pas par principe du tout de, de scrupule à le faire dès lors que c'est pertinent de le faire. Je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'avant d'aborder l'histoire de la cosésine, il est important de savoir qui fait quoi et d'être informé de ce que font les autres. C'est aussi ça l'enjeu, euh, d'où l'intérêt, euh, j'y reviens, mais parce que c'est quand même un peu ça aussi, je pense que fondamentalement le concept est bon, euh, c'est de, de, de, de pouvoir euh, amener une, ce que j'appelle, si vous voulez, un, un pilotage, une espèce de, de gouvernance, même si le terme est un petit peu fort, mais de, de l'action des services par rapport à, à des problématiques de territoire, par rapport à des problématiques de bande, euh, par rapport à des, des problématiques d'objectifs, il euh, n'y a rien de plus dramatique, si vous voulez, que de se retrouver nez à nez avec d'autres services qui travaillent, finalement au fond sur les mêmes les mêmes affaires que les vôtres ou les mêmes objectifs et, et en amont il y a ce travail à faire euh, de pouvoir nouer un dialogue permanent pour savoir qu'est ce que va faire par exemple un service de sûreté départementale qu'est ce que va faire une circonscription et, et qu'est ce que fait la pj euh, de manière justement à pouvoir apporter au procureur la meilleure solution quoi voilà au juge d'instruction si on est sur, sur commission obligatoire Merci. Euh, vous nous avez dit euh, tout à l'heure, euh, Monsieur le Directeur, que euh, l'APJ prenait en charge des, euh, euh, je ne sais pas si c'est le terme exact que vous avez utilisé, mais des actes criminels. Euh, euh, je crois que vous avez utilisé le terme de délinquance moyenne ou en tout cas actes criminels que d'autres, euh, dans d'autres territoires, ne sont pas pris en charge par l'APJ. Euh, pourquoi vous avez fait euh, ce choix Quels résultats euh, vous observez et, euh, et quels moyens vous mettez en place pour ça Bon, en fait, euh, la réponse, euh, elle est quasiment dans la fin de votre propos. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de petites et de grosses affaires au final. Hein, C'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. Euh, moi, je ne rentrerai pas dans ces dialectiques-là, ça ne m'intéresse pas. Euh, C'est plutôt, si vous voulez, la nature des moyens qu'il faut engager au regard de la complexité ou de la non-complexité a priori d'une enquête. Euh, la DESPAP, ma collègue, elle a du volume, elle a du flux à traiter euh, en permanence, elle pourrait vous donner quelques chiffres, je pense que c'est assez, assez frappant. Euh, elle n'a pas forcément nécessairement les moyens, si vous voulez, d'investir euh, durablement donc sur des enquêtes qui sont un peu plus complexes. D'où l'intérêt pour de, de, je pense, dans certains cas, de faire appel à, à la sûreté, à la, à la sûreté territoriale qui viendra apporter un concours. Mais si ça ne suffit pas, effectivement, il faut passer à des services qui ont un peu plus de temps pour travailler. Euh, J'ai coutume de dire à mes, mes équipes, la police judiciaire, elle n'est pas meilleure que les autres, quelque part. Mais on lui donne des moyens pour travailler mieux. Et c'est précisément ce qu'on attend d'elle. Donc euh, moi, en ce qui me concerne, euh, je considère que des affaires d'homicide, euh, des affaires de cambriolage multiple qui rentrent... Dans finalement dans le protocole que j'évoquais tout à l'heure et qui attribue au, finalement au district de, de police judiciaire ces compétences-là euh, ne sont pas des affaires subalternes mais sont juste des affaires qui dans certains cas <coughs> apparaissent un peu plus simples en tout cas on, on préjuge du fait que les moyens qui vont être dédiés euh, vont permettre d'élucider assez rapidement le, la, la saisine ou d'identifier assez rapidement les auteurs d'infractions si on, on a plus de difficultés, qu'on est plus sur des affaires d'énigmes de, de, de, de, notamment en matière d'homicide, si on est sur des trafics organisés de produits stupéfiants d'un niveau supérieur, euh, et, euh, si on est sur des niveaux de braquage euh, qui sont évidemment euh, beaucoup plus importants par rapport à, au mode opératoire ou par rapport au préjudice, il, il est nécessaire de faire appel aux brigades centrales. Donc on est au troisième, au troisième niveau à ce moment-là, et en plus c'est un niveau qui a l'habitude de faire l'interface avec les offices donc, on, qui ont été évoqués tout à l'heure, enfin, en tout cas de la direction centrale de la police judiciaire. Vous voyez donc, Et finalement au fond, les protocoles qui sont rédigés avec les procureurs, ils sont faits en fonction de ça, c'est-à-dire... On, on, on, on se dit, voilà, quel, ce type d'affaires, euh, le meilleur service pour le travailler, ben, euh, c'est plutôt un district parce qu'au fond, euh, c'est euh, un petit peu plus simple. Euh, euh, ils vont pouvoir travailler dans la durée, euh, mais ils ont quand même de la masse d'affaires. Euh, et si vraiment c'est très compliqué et que ça devient, ça devient euh, trop ardu, et ben, à ce moment-là, il faut basculer vers une brigade centrale qui pour investir encore plus de moyens. Mais euh, voilà, donc c'est la complexité de l'affaire, et euh, c'est ce qui conduit d'ailleurs aussi à déroger au protocole, c'est-à-dire que quelque part, quand on se rend compte que l'enquête apparaît euh, sous un jour différent de ce qu'on pouvait imaginer, le procureur, et d'ailleurs on, on, on, on le décide de manière concertée, euh, va décider de, de, de, de saisir plutôt une brigade centrale qu'un district, alors qu'a priori cette affaire-là était plutôt dédiée à un district de Pôle judiciaire, voyez euh, ou alors sur proposition des enquêteurs également. Voilà. Donc C'est ça, ça le sujet. Hein. C'est la complexité, c'est les moyens dédiés, c'est le temps euh, qu'on imagine euh, pouvoir être consacré pour élucider un dossier, et, et une saisine et apporter une réponse aux au plaignant. Euh, ouais, je ne veux pas vous, vous dire de bêtises. Bon, La, la, la, la direction de la police judiciaire, c'est euh, à peu près, euh, en tout cas pour Paris, euh, je, crois que je suis resté sur. Euh, euh, doit être, on doit être sur 1700-1800 actifs, personnels actifs. Euh, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que les districts de police judiciaire, peu ou prou, sont à peu près à entre 90 et ou un peu plus de 100 à l'effectif. Donc, les trois districts qui ont été évoqués par, euh, par le préfet de police tout à l'heure, euh, il y a trois districts donc sont à peu près à la même, à, peu près à, à part le deuxième qui est, qui est un, peu plus, un peu plus étoffé parce qu'il a plus de volume. Euh, on a 100, 100, 110, 120 personnels, quoi dédié aux enquêtes donc de moyenne intensité quoi, pour parler sain Je suppose que la question m'est adressée aussi <rire> <rire> Donc, À l'échelle de, de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, au 31 octobre, on avait 4887 personnels engagés sur des missions d'investigation, donc 4430 enquêteurs, puisqu'on a 457 personnels dédiés à la police technique et, et scientifique. Voilà, Avec un peu moins de, pour les, les gardiens, un peu moins de 2000 officiers de police judiciaire. Bon, j'ai retrouvé mes oui. chiffres, hein, donc comme ça au moins on sera clair. Euh, voyez donc... Euh... Merci, excusez-moi, je, je te prie de m'excuser. Euh, donc j'ai retrouvé mes chiffres, hein, donc euh, j'essaie d'être bon élève. Euh, donc la DRPJ au 30 octobre 2022 compte 2289 agents, c'est-à-dire 1881 actifs. 61 policiers adjoints et 347 personnels administratifs, techniques et scientifiques. Merci. Et du coup, je complète la, la, la question euh, sur la question qui nous a intéressé aussi dans nos différentes auditions du taux d'encadrement dans vos services respectifs. Sur, sur la partie PJ, hein, pour, pour la DESPAP, en tout cas. n'ont pas la réponse maintenant, le faire par écrit. Si vous n'avez pas le, la réponse là, dans les médias, on, on, est, on peut la prendre à posteriori. Hein. Sinon, de toute façon, on vous le passera par écrit. Puisqu'on a un questionnaire, on, on, a, on a toutes ces réponses, on vous les passera par écrit. Je ne sais pas si tu l'as, toi, Christian, sur le... un encadrement normal pour, euh, par, par rapport à l'ensemble des, des services de la, de la DESPAP, en tous les cas pour moi, puisque euh, à partir du moment où vous n'avez pas tout à fait euh, 40% d'officiers de, de police judiciaire, les officiers de police judiciaire ont vocation à, euh, à être gradés. Euh, Il voilà, y a un taux d'encadrement qui est supérieur euh, aux autres services de voie publique en termes d'encadrement, mais je vous donnerai les chiffres exacts. Euh, la direction PJ, pour répondre à votre question, c'est 1390 officiers de police judiciaire. Vous voyez, ça complète. Pas, euh, euh, ce ne sont pas les nombres des officiers, hein, on est bien d'accord, hein, mais ce sont les officiers de police judiciaire. Vous, vous, vous nous donnerez ça à, à posteriori, il n'y a pas de, de difficulté. Euh, J'ai encore quelques questions euh, sur les, les remontées d'informations qui sont un sujet euh, qui occupe, euh, qui nous questionne sur la, la création des directions départementales de la police mises sous l'autorité directe du préfet, et notamment alors, pour les enquêtes judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si en interne PP, vous avez dorénavant un protocole interne, une note, un document qui dit ce qui doit remonter, ce qui ne doit pas remonter en matière judiciaire, sur la base de ce que vous avez indiqué tout à l'heure, les critères d'ordre public, etc. Est-ce qu'il y a un document qui, qui cadre cela euh, Alors, je parle sous le contrôle des directeurs. Non, il hein, n'y a pas de document qui cadre ce qui doit remonter. Euh, on n'a pas connaissance des affaires judiciaires, sauf dans le cadre légal que je rappelais, c'est-à-dire... Quand euh, une affaire est susceptible d'entraîner, on euh, peut avoir des conséquences sur l'ordre public, la tranquillité publique et autres. Mais en dehors, en dehors de ça, il n'y a pas de protocole, et on n'a pas d'informations euh, qui remontent. Hein, voilà. Donc euh, euh, après, on peut avoir évidemment des échanges avec euh, les parquets. On a évidemment, on se parle, hein, dans, dans, encore une fois, dans la vraie vie, les préfets et les procureurs se parlent. On peut avoir un certain nombre d'informations, euh, mais qui ne vont jamais au-delà de, de ça. Voilà, on n'interfère pas dans les affaires judiciaires, c'est une règle absolue euh, que, que tous les préfets de France euh, appliquent. Hein, on n'interfère pas dans les affaires, y compris dans les remontées d'informations. Euh, voilà, ce sont des choses dont on n'a pas à connaître, qui sont couvertes, notamment pour certaines affaires, par des, des secrets qui sont propres. À ceux, de la, à ceux des procédures judiciaires. On n'a on, on, voilà, on pas, pas à en connaître et donc on n'a pas ce genre d'information. Mais nous n'avons pas de protocole. Ce sont des règles qu'on s'applique entre nous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de protocole précis qui, qui, qui formalise les choses. OK. Euh, parce que du coup, ordre public et tranquillité publique, c'est restreint et large à la fois. Parce qu'une affaire qui pourrait avoir une sensibilité médiatique pourrait troubler l'ordre public, par exemple. Mais, euh, mais donc, du coup, je, je, je note qu'il n'y a, qu a pas de, de document établi comme on peut l'avoir côté ministère de la Justice, avec ce qui qu doit remonter, dans quel cadre et de quelle, de quelle manière avec les circulaires de, de 2014. Très concret, enfin, quand il y a euh, un réseau stup qui est démantelé, des interpellations, enfin, il n'est pas anormal que le préfet ait cette information, -dire sans avoir le détail, qu'il ait cette information compte tenu des incidences que ça peut avoir par la suite euh, en matière de violences urbaines parfois, euh, en matière de troubles à l'ordre public. Euh, voilà, c'est cet ordre-là. Hein. Je ne vous donne qu'un exemple. Euh, après, euh, les, les, les, des affaires qui touchent et qui sont des affaires bien plus sensibles, hein, de criminalité organisée, notamment en matière de délinquance financière, hein, monsieur le directeur et autres, enfin les incidences... En matière d'atteinte à la tranquillité publique ou de troubles à l'ordre public, sont complètement nuls. Donc, euh, le, généralement, nous n'avons pas connaissance de ces affaires. On a, les stupes, oui, ça c'est certain. Euh, des délits ou sériels euh, de cambriolage, des équipes qui frappent à certains endroits, etc. Euh, le, le cas échéant, on en a évidemment connaissance, mais jamais du détail des affaires. Et euh, il, est, il est indispensable aussi pour le préfet d'avoir ce type d'informations pour orienter par exemple l'action des patrouilles et l'action des forces de sécurité publique sur le terrain un peu, euh, voilà, quand on sait qu'il euh, y a une équipe sérielle qui sévient à un endroit, ce n'est pas plus mal aussi de déployer nos effectifs sur ces zones qu'on va appeler les zones criminogènes. Voilà, mais ça relève de cela. Il n'y a, a pas de protocole. Mais la, la directrice me soufflait à l'oreille à l'instant que le, le, la, la, la règle qui s'applique, c'est finalement la règle du code de procédure pénale. Hein, c'est le secret de l'enquête, le secret de l'instruction. Voilà, notre protocole, c'est ça. C'est notre Bible. J'imagine que vous ne m'auriez de toute façon pas dit autre chose euh, en l'état actuel du, du droit. Euh, juste euh, autre, autre question sur les priorités euh, établies par le ministère de l'Intérieur. Alors vous avez, vous avez rappelé ça à de nombreuses reprises, tout en complétant, en disant à chaque fois, a priori, ce sont les mêmes que celles de l'autorité judiciaire. J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas toujours le cas euh, et que ce ne pas les mêmes moyens qui sont mobilisés. Quand le ministre de l'Intérieur dit « je veux cette semaine euh, des plans euh, rodéo. Ok, j'imagine que vous voulez discuter avec le parquet, mais n'empêche qu'il y a des plans anti-rodéo, lui le coûte les rodéo partout dans le pays, hors de prééminence, parce que c'est vous qui avez les moyens en direct, et pas l'autorité judiciaire qui sont capables de vous actionner directement, notamment sur la police en tenue, qui ne fait pas du, du judiciaire a priori. Euh, comment, comment on gère cette, cette tension entre, entre les priorités est-ce que euh, je ne sais pas si vous êtes le mieux placé pour, pour répondre, M. Nunez, mais euh, par exemple, est-ce que pendant la mobilisation des Gilets jaunes, est-ce qu'il a pu euh, être question de mobiliser les effectifs de la DRPJ euh, en complément euh, des, des effectifs de, de, de, de, de sécurité publique et de maintien de l'ordre de la préfecture de police et peut-être pour compléter la question de, du rapporteur, et puis aussi parce que je vois l'heure qui passe, donc ce sera vraiment la dernière question en ce qui, en ce qui nous concerne, euh, comment on peut préserver euh, la part invisible euh, de la part visible les policiers en tenue euh, donc, les, moyens de, les moyens donnés à la, la criminalité particulièrement complexe, on, on, on se rend compte qu sont, que ce n'est pas forcément une, une tâche qui se voit, qui se perçoit dans l'opinion, qui, qui, qui, qui est médiatisable, enfin, sauf à l'issue de, de, de, de l'enquête et dans le cadre d'un dénouement heureux. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui ne se voit pas. Donc comment on fait en sorte que l'allocation de moyens et d'effectifs soit bien dirigée sur une part qui est moins visible euh, et pourtant essentiel. Hein. Alors, je vais répondre à cette série de questions, hein, si vous me permettez. Euh, alors, vous avez raison, M. bernal Monsieur M. le rapporteur, de dire effectivement, le ministre de l'Intérieur, ben, c'est ce qui s'est passé cet été, il y a eu euh, ce qui s'est passé dans, dans le Val-d'Oise, euh, avec c est, c est, cette jeune fille grèvement blessée, donc on a euh, eu un plan rodéo. Mais il y a quand même un travail d'initiative des services de police. Il hein. ne faut, faut pas oublier que les policiers travaillent aussi d'initiative. Moi, quand je demande, comme je le fais depuis l'été dernier, à Mme Tomatis de déployer des effectifs, d'être visible dans Paris pour faire baisser la délinquance, euh, évidemment, ça ramène des affaires, ça ramène du judiciaire. C'est vrai que c'est une action euh, que je vais décider, mais qui est, qui est au départ une action de sécurisation. Pour les rodéos, c'est la même chose. Mais sur ces deux sujets, je, je, je crois qu'il faut, il faut aussi se rendre compte de ce qu'est la vie réelle. La vie réelle, c'est que le préfet, quand c'est comme ça, et le préfet de police à Paris, c'est le cas... Il en discute avec la procureure de Paris. Je, je, le, le ministre nous a demandé, ça ne vous a pas échappé, qu'on lance des plans de lutte contre la délinquance pour les JO, délinquance zéro. Euh, je, évidemment qu'on en discute avec les parquets. On a fait un état-major de sécurité d'agglomération avec tous les préfets, présidé par le préfet de police, les deux procureurs généraux, pour partager cet objectif commun. Alors oui, c'est une impulsion que donne le ministre, évidemment. Mais il faut qu'on la fasse partager avec les parquets. Parce que si les parquets ne nous suivent pas... On, on, on, on... Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Quand on lit certains commentaires sur la réforme, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui vivent séparément, qui sont dans des bulles, qui sont cloisonnés. Pas du tout. On se parle en permanence. Et euh, les parquets, évidemment souscrivent tout à fait au fait qu'il faut réprimer les conduites dangereuses en matière de rodéo. Évidemment qu'ils partagent l'idée, comme nous, qu'il faut lutter contre la délinquance et pour arriver à, autour des sites des Jeux Olympiques, quand même, avoir une délinquance zéro. Tout ça se fait toujours en accord avec les parquets. Mais nous ne négligeons pas le travail d'initiative qui est celui des policiers. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une partie du stock des affaires judiciaires que nous avons, c'est aussi souvent parce qu'on se déploie beaucoup plus. Euh, donc évidemment les policiers sont efficaces hein, c'est le, le propre de, de la, des policiers dans ce pays, c'est qu'ils sont très efficaces et euh, donc ils nous ramènent des affaires alors sur, sur les gilets jaunes je ne crois pas que la DRPJ ait été impliquée sauf peut-être sur des faits les plus graves monsieur le directeur, je vous laisserai peut-être préciser sur des, des, des exactions qui pourraient rentrer dans le scope dans le champ d'action de la PJ je, je te laisserai répondre Christian moi là-dessus pas. Moi, je, je, je, euh, en, en tout cas en principe non c'est n'est pas de, le, le judiciaire sur euh, les Gilets jaunes euh, quand il y a eu des violences, des dégradations et des poursuites judiciaires, euh, ce qui normalement ne doit pas être la règle. Hein. Je rappelle quand même qu'on est là pour encadrer les, les, les manifestations et que euh, en général, ça se passe bien. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir puisque nous avons encadré avec beaucoup de succès la manifestation du 16 octobre organisée par la NUPES. Ça s'est très bien passé. On a pu discuter avec certains des parlementaires de votre groupe. On a su isoler les individus qui causaient des difficultés, la grande majorité des manifestants qui voulaient manifester paisiblement, et ça s'est bien passé. On intervient quand il y a des exactions. Il y a des poursuites et des actions judiciaires. Généralement chez nous, elles sont plutôt du ressort de la DESPAP, mais je, laisserai la je donnerai la parole à Christian. Peut-être que sur des exactions les plus graves, il y a pu avoir à faire de, de, de, une intervention de la, de, de, de la DRPJ. Je, Christian répondra. Sur le, la préservation de la criminalité, en faites votre question, Madame la rapporteure c'est la criminalité organisée, la délinquance financière, celle qui se voit moins. — Oui, elle est préservée, évidemment. Enfin à la DRPJ, ce sont généralement les brigades centrales qui ont cette, ces, ces, ces dossiers en, en main. Euh, on les dote de moyens. On préserve totalement euh, ces services. Et je comprends de ce qu'a dit le ministre dans le cadre de la réforme de la police judiciaire en cours, enfin de la filière judiciaire de la police nationale, qu'il a pris un certain nombre d'engagements extrêmement forts de ce point de vue, où évidemment que tous les services qui luttent contre la criminalité organisée, dit du haut de spectre, seront préservés, les agents seront préservés, et je comprends par ailleurs que l'organisation territoriale les concernant fait que ce type de criminalité restera géré au niveau zonal. Voilà. Donc, mais oui, on préserve totalement ce type de délinquance. Vous avez raison de souligner que ça se voit moins. Euh, c est, c est... Mais les résultats, généralement, ont un certain retentissement quand même. Les résultats ont un certain retentissement et il serait euh, complètement euh, irresponsable euh, de ne de, de, de, de pas consacrer les moyens que nous consacrons à la criminalité organisée quand on voit... Dans certains pays pas très loin de chez nous, euh, et d'ailleurs Madame la procureure de Paris l'a rappelé dans une interview dans Le Monde donnée récemment, quand on voit euh, le, le, le, le, le, les ramifications que peuvent avoir, euh, on peut même parler d'utiliser de, de, de, de, le terme mafieux, quand on voit euh, les mafias qu'il y a autour du trafic du stup et euh, les, les risques de corruption qu'il peut y avoir autour de tout ça, on serait complètement fou, irresponsable de ne pas consacrer toujours des moyens euh, taux, de, à haut niveau euh, pour ces services. Et, Monsieur le directeur, pour le, le gilet jaune des RPJ, je ne sais pas s'il y a eu des dossiers, Peut-être même qu'on n'a peut-être pas le droit d'en parler. Non, on peut en parler, je sens. Euh, la, la PJ, en fait, a été associée étroitement, euh, la direction PJ, hein, j'entends, euh, à ces problématiques-là, à double, à double titre. Euh, et donc ceux en, en parfaite intelligence avec les procureurs le procureur de l'époque donc à la veille de chaque épisode qui est rythmé au fin de semaine euh, à l'époque, euh, donc il était convenu euh, que les affaires les plus graves, effectivement, et les plus sensibles étaient relevées de la compétence de la police judiciaire. Euh, typiquement, euh, il y avait des incendies euh, qui étaient occasionnés à, à l'occasion de, de ces manifestations euh, euh, qui étaient euh, très importants. Les dégradations de l'arc de triomphe, par exemple, euh, des violences sur des fonctionnaires ou des militaires de la la gendarmerie, des fonctionnaires de police militaire de la gendarmerie, euh, des problématiques de vol d'armes, enfin je dis ça parce que tout ça, ça a été listé euh, très largement dans, dans la presse à l'époque. Euh, certaines exactions euh, de, de, de vol euh, dans des magasins euh, de luxe par exemple, enfin des choses qui pouvaient être périphériques à la manifestation et qui ont conduit en fait des saisines de la police judiciaire. Bon. Euh, des dégradations de, de monuments, enfin voilà. Ça c'est le premier point. Donc effectivement euh, on, nous sommes intervenus euh, en escalité de PJ. Ensuite, ce qui a été également proposé et à plusieurs reprises euh, donc, euh, accepté euh, donc, au, par le procureur de la République, et donc euh, l'idée c'était de, de, de faciliter le travail de la DESPAP sur les, les saisines et la gestion des, des interpellations qui étaient issues de ces manifestations, euh, c'était que la police judiciaire donc, prenne en compte, si vous voulez, baisse le seuil des affaires qui, traditionnellement, en vertu du protocole, relevaient de la DESPAP, donc ponctuellement sur le, sur le week-end en question, euh, on, on considérait que les affaires qui pouvaient relever de la Despap de, de droit commun, j'ai envie de dire pas liées directement à, à, aux manifestations, euh, soient prises en compte par les services de PJ euh, l'espace d'un week-end ou d'une fin de week-end, dès lors qu'il y avait des gardes-à-vue qu'il fallait solder euh, et terminer euh, le lundi euh, le lundi matin. Voilà. Donc ça a été fait à plusieurs reprises euh, et donc euh, j'ai considéré que c'était le, le, le, le coup de main qu'il fallait porter évidemment euh, au bénéfice euh, de nos collègues pour les... Leur, les vraiment qu'ils puissent se dédier uniquement à la gestion des, de leur propre garde à vue, cette fois issue des manifestations. Voilà, donc c'était ça le sujet. Et merci, merci à tous les trois. Et Si vous voulez bien nous faire parvenir à posteriori, alors à la fois les documents, on s'est dit là, et puis euh, si on peut avoir aussi l'évolution des effectifs de votre direction, monsieur Sainte, sur... Allez, allons-y, les dix dernières années, si vous arrivez à retrouver ça. Allez, les cinq, les cinq dernières, vraiment, à tout le moins. Et sinon... Euh... Et, et les taux d'encadrement. Et, et, et, bon. de <rire> Il est malheureusement déjà 10h16. Euh, euh, mais j'ai cru comprendre, Monsieur Nunez, que vous étiez aussi dans les réflexions au tout départ de la, de la réforme, à sa genèse, à sa pensée, à où vous quittiez le vos fonctions de secrétaire d'État. Euh... Le... Puisque, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, enfin, cette réforme de la police judiciaire, elle a, elle a 30 ans, hein, dans, dans la réflexion, hein, cette... et elle figurait aussi dans le livre blanc. Hein, donc euh, voilà, c'est à ce titre-là que, effectivement.